J'ai lu un livre un jour à 2,50$, complètement stupide. Je n'ai pas perdu mon temps parce que ça, ça, ça me permet de vous dire ceci. Ce livre disait « Vous devez contrôler vos pensées ». On doit contrôler ses pensées. C'est impossible. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas croire vos pensées. négatives. Ne croyez pas tout. On ne peut pas s'empêcher de penser. C'est une connerie, ça. Laissez glisser. Arrêtez de vous accrocher à certaines pensées en permanence. Donc, on ne peut pas s'empêcher de penser, mais on n'est pas obligé de croire toutes nos pensées. Vous comprenez le, la grosse différence Ne croyez pas toutes vos pensées et ne leur donnez pas autant de crédit. Parce que la plupart des pensées que vous avez sont fausses. Euh, ou en tout cas, ne sont vraiment pas enclins à vous aider pour continuer euh, dans votre vie. Et vont vous mettre des barrages incroyables.